Je viens de me faire mordre par un chien Le doigt il est cassé Un staff, un autre staff qui m'a mordu Le doigt il est cassé J'ai essayé de mettre une attelle. Encore dans l'oxygène Je ne peux pas vous montrer la blessure, désolé Le doigt il est cassé, tout ouvert Je ne peux pas vous montrer Je peux pas montrer ça Dans le deux mains, comme vous voyez mais ça, c'est... Le doigt, il est cassé. Encore un autre chien sans reste. C'est moi qui dois tenir à chaque fois le chien qui attaque, qui m'attaque mon chien. C'est moi qui va tenir les chiens de la personne. C'est moi qui dois dire quoi faire, comment faire. Et c'est moi qui, à la fin, qui me trouve comme ça. J'espère que ce va pas plus... deux secondes. C'est pas facile les amis, se soigner à la maison tout seul. On doit casser par un chien. On m'a presque arraché la main. C'est pas facile à faire soigner tout seul. Mais ça va J'essaye hein. À chaque fois, et maintenant pourquoi le ciseau ça ne coupe pas? Oh là là. encore, hein? ça fait mal, croyez-moi. Hein? Je vous montre pas la blessure parce que j'ai pas encore appelé. On va voir ici, aussi, Oh là là, oh, les amis, mettez like, abonnez-vous à ma chaîne, il y a de tout, comme vous voyez le contenu euh, mettez un like, laissez le commentaire encore une attaque d'un chien un staff qui était sans laisse le mien il était avec la laisse rentré à la maison et s'est jeté sur mon chien le chien il était avec moi euh, avec la laisse l'autre il était sans laisse sans coulier comme d'habitude les gens ils sont inconscients au moins le coulier pour mettre la laisse au cas où il y a attaque mais rien je devrais, euh, j'ai dû laisser tomber, on verra abonnez-vous à ma chaîne les amis, me le soutenir, il y a toutes sortes de vidéos etc. que vous voyez toutes sortes de contenus dans ma chaîne YouTube allez, laissez un commentaire, laissez un like euh, pour partager cette vidéo avec vous attention les chiens les amis il faut savoir se soigner à la maison si nécessaire en urgence c'est ce que je suis en train de faire comme d'habitude euh, tout est déchiqueté mon doigt, et je crois qu'il est cassé, c'est pour ça que j'ai mis la, la tête C'est pas bien fait, mais c'est à l'arrache vite fait, je viens d'arriver de... Allez, commentaires, soutenez-moi, un like, abonnez-vous à ma chaîne, allez, paix les amis Et attention les animaux hein, dangereux, qui n'ont pas de coulis, qui n'ont pas de laisse Paix